Aujourd'hui, je vais vous montrer d'habitude. On plie une serviette, je fais ceci, je fais ceci, je plie en trois. du que ça va donner pour une serviette comme ceci, voyez, regardez, j'ai fait ceci. Donc, je la défais et je vous montre comment j'ai fait. Tout d'abord, je prends ma serviette, je la plie, je la mets en pointe ceci je prends bien les deux extrémités je fais bien attention et je mets comme ceci au milieu je fixe les deux extrémités je prends l'autre côté que je mets comme ceci vous allez voir c'est d'une simplicité je fais ceci je la prends je fais bien attention à la pointe je laisse un petit écart entre là et là je sais pas si vous voyez je laisse un petit écart et maintenant je roule roulons roulons roulons, roulons. Voilà, ce petit morceau-là qui est là, je vais le mettre comme ceci. Voilà, et vous faites ça pour toutes les serviettes. Et je vous jure que c'est du pain béni. Euh, sur ce, bah écoutez, franchement, regardez, ça prend deux minutes. Voilà, comme ceci. Voilà, je vous conseille de mettre au ralenti pour voir, voilà, exactement comme ceci. Et croyez-moi, ça tient, ça tient bien. Hop, on peut faire, voilà. Maintenant, je vais vous montrer celle-ci. voyez, c'est une moyenne. Et on va la plier ensemble. <rire> ça arrive à n'importe qui ça vous arrivera allez on recommence ok on refait La serviette est pliée pour du rangement très efficace parce que je suis en train de faire du gros rangement Vous voyez j'ai acheté des caisses comme ceci je vous expliquerai tout ça sur ce je vous fais des milliards de bisous si vous n'êtes pas abonné abonnez vous bye bye ciao et likez si ça vous a plu si vous voulez d'autres vidéos comme ça